si ce n'est vos moments amoureux en 2019. On va donc euh, démarrer avec Vénus, planète des sentiments, celle qui fait que le cœur bat plus vite, euh, qu'on est euh, en osmose avec celui ou celle qu'on aime, bref, Vénus en Poissons! <rire> elle est euh, typique euh, de la fusion. Alors elle sera en Poissons du 26 mars, au 20 avril, c'est une période assez courte euh, qui fait que donc Vénus ne sera active que de trois jours pour chacun d'entre vous. Hein, elle va couvrir les trois décans. Mais Vénus en Poissons, c'est quand même euh, de la bonne cam, hein, comme on dit. Euh, vous serez euh, amoureux, ou communiquerez en tout cas des sentiments amoureux, mais il est très possible aussi que vous vous sentiez aimé hein, en retour, parce qu'avec le Poisson, il y a toujours un côté euh, miroir. Hein. Donc euh, peut-être vous vous regarderez dans les yeux de l'autre et vous y verrez de l'amour, ou alors c'est l'autre qui verra de l'amour dans vos yeux. Il y a, euh, la notion d'image est importante, hein, mais il est possible aussi que, que vous vous aimiez vous-même sous cette conjoncture, étant donné que le Scorpion n'est pas champion euh, de l'amour-propre, hein, euh, il a tendance souvent à se dévaloriser. Donc euh, avec cette Vénus euh, du Poisson, eh bien il y aura de, de la valorisation dans l'air et euh, euh, des messages très positifs concernant euh, votre relation amoureuse, ou peut-être une nouvelle relation. Une deuxième période sympathique, euh, grâce à Vénus, euh en cancer. Donc ce sera du 3 au 28 juillet 2019, évidemment, euh, Vénus va traverser elle euh, aussi hein, rapidement le, le signe du cancer, mais il n'empêche que vous aurez quelques jours euh, où vous sentirez bien euh, qu'elle est là, hein, qu'elle est en harmonie euh, avec vous et que euh, bon, euh, vous ne pouvez pas faire autrement euh, que de ressentir, de donner plus de place à votre ressenti, à vos sentiments amoureux ou amicaux, ou à, à une joie que vous ressentez, parce que Vénus dans ce secteur du ciel, donc elle est en cancer, mais ça correspond aussi à un secteur du ciel, un secteur de joie. Donc il est très possible que vous ayez une joie euh, au moment où Vénus sera en cancer. Il euh, y a possibilité aussi euh, de voyager, puisque elle sera dans un secteur lié au voyage, alors bon on est du 3 au 28 juillet, peut-être que vous allez passer vos vacances euh, au, au mois de juillet, et alors franchement vous auriez, vous aurez bien choisi, parce que passer ses vacances avec Vénus en cancer, c'est une garantie de les réussir, de vous plaire, de plaire aux autres, de vous faire euh, Plein de prétendants et de prétendantes. On continue avec vos meilleurs moments pour entreprendre, pour agir, pour décider, pour vous mettre en mouvement. Souvent le Scorpion est un petit peu lent, à se mettre en mouvement et quand Mars vous envoie de bons aspects, bien évidemment vous êtes plus rapide. Donc Mars sera en Cancer au moment où elle sera vraiment en, en bonne position par rapport à vous, ce sera quand elle sera en Cancer du 16 mai au 1er juillet, donc une période euh, un petit peu plus longue puisque euh, euh, Mars est plus lente hein, que Vénus où euh, vous pourrez euh, prendre des décisions, avoir de l'audace, oser, euh, vous investir à fond dans quelque chose, euh, ou encore euh, être en compétition avec quelqu'un, ou euh, en compétition parce que, euh, je sais pas, vous passez des, des épreuves quelconques. Toujours est-il que euh, Mars semble vous promettre euh, de réussir, de vous imposer, de vous intégrer, de... Vous ferez ce qu'il faut pour que ça marche, tous les moyens seront bons, apparemment. Hein? On en vient à euh, au meilleur de vos relations, de vos... Euh, bon, pas de vos relations amoureuses cette fois, mais de vos relations avec votre environnement, on va dire, avec ceux qui vous entourent, euh, grâce au, aux bons aspects de Mercure en 2019. Donc le premier, il euh, faut savoir qu'elle va faire euh, des boucles hein, euh, dans les signes où elle va être. Euh, donc le premier, ce sera les poissons. Euh, ça aura lieu en tout début d'année, du 10 février au 17 avril. Euh, pourquoi ce long euh, transit Parce qu'elle va donc reculer, avancer, etc. Quoi qu'il en soit, cette, ce mercure des, des poissons est excellent euh, pour ceux d'entre vous dont le métier est de commercer de convaincre, d'avoir une clientèle, tout ça va s'élargir, vous allez élargir votre champ d'action et surtout votre votre cercle relationnel, que ce soit euh, euh, professionnel euh, ou même personnel, vous pouvez euh, avoir des nouveaux voisins par exemple ou euh, euh, vous faire comme ça des relations superficielles, hein. ça reste ça reste et ça restera... Euh, pendant un certain temps, un petit peu superficiel, mais il faut bien commencer par là, hein, si vous voulez vous faire des relations, ça commence toujours par quelque chose de superficiel, même si le Scorpion n'est pas superficiel et qu'il n'aime pas la superficialité. Il y aura un deuxième temps avec Mercure, alors cette fois ce sera Mercure en Cancer, du 4 juin au, euh, à la mi au milieu du mois d'août vers le 11-12 août. Euh, bon c'est aussi un long transit parce que pareil elle va faire des allers-retours et euh, en Cancer elle est extrêmement bien placée, on l'a vu tout à l'heure pour Vénus, donc cette Mercure du, du cancer vous permettra euh, d'être le meilleur euh, négociateur qui soit, le meilleur compagnon de voyage, si jamais vous partez en, en vacances, euh, dans cette période, parce qu'il y a quand même juillet et août, hein, euh, enfin une partie d'août. Euh, le meilleur euh, organisateur aussi de voyage, parce que Mercure est très doué pour organiser. Euh, et puis, évidemment, vous vous ferez des bonnes relations, euh, euh, vous serez entouré de gens que vous trouverez intéressants, peut-être parce qu'ils seront cultivés ou parce qu'ils feront des, des métiers qui vous intéressent et qui peuvent vous inspirer, hein, si vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez envie de changer d'activité ou que vous y êtes obligé, euh, Eh bien certaines rencontres peuvent vous servir euh, d'aiguillage comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très vite sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter.